sur la ressource Europresse disponible à tous les abonnés du réseau des bibliothèques de Perpignan-Méditerranée-Métropole. Cette ressource vous permet de consulter en illimité des titres et des articles de presse provenant des cinq continents, accessibles en français et en langue étrangère, et dispose d'articles de presse sur plusieurs années. Sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de taper un ou plusieurs mots-clés dans la barre de recherche. Pour cibler la recherche, vous pouvez… Sélectionnez certains types de contenu en cliquant sur le triangle. Deux bandeaux déroulants vous proposent de sélectionner une période et un groupe de sources. L'option « Recherche avancée » cible la recherche selon des critères plus fins. Recherchons par exemple « Changement climatique ». La page de résultats s'affiche, vous pouvez la consulter et par faire votre recherche en affinant celle-ci. Cliquons sur un article. En haut, à droite, vous avez des fonctionnalités intéressantes et la possibilité d'épingler l'article pour le retrouver plus tard. Attention, cette option est seulement valable le temps de votre navigation sur Europress. D'imprimer, de télécharger, et de faire traduire l'article comme vous pouvez le constater, beaucoup de langues vous sont proposées. Cliquons maintenant sur les publications PDF. Vous avez la possibilité d'accéder à notre sélection de presse dont notamment le journal Le Monde. Vous pouvez également effectuer une recherche par nom de publication, par exemple le Times, ou bien l'équipe.